Euh, Hugo ici s'est installé en face de vous. Bonsoir, monsieur Bonsoir. le député euh, La France Insoumise. Évidemment, deux thèmes comme d'habitude. On commence par les retraites, peut-être. Évidemment, je pense que c'est le sujet euh, euh, du moment. Euh, moi, je, je voudrais savoir, euh, monsieur Patria, monsieur le sénateur, euh, comment vous assumez euh, de porter euh, une réforme contre la majorité de l'opinion des Français. Les sondages se multiplient, se succèdent. Encore un récemment euh, publié dans l'Humanité euh, aujourd'hui. 65% des gens sont opposés radicalement à cette euh, réforme des retraites. Et 65% sont d'ailleurs favorables à une grève euh, dure, reconductible, euh, pour mettre en échec euh, cette, euh, cette réforme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire une réforme contre le peuple Alors, on va dire, moi je suis parlementaire... — Et en tant que parlementaire, j'essaie depuis de nombreuses années de faire en sorte de ne pas voter en fonction, j'allais dire, du de la démagogie momentanée, mais de l'intérêt général. — C'est le état. sens de Attends. ma question. — hein. Le sens de votre question, cest de dire aujourd'hui... — Est-ce que c'est l'intérêt général -ce qu quand 65% des gens Attends. sont opposés Attends. à votre Attends. réforme ?— Mais aujourd'hui, ils sont opposés. Mais non, ils étaient déjà opposés à 60% lorsqu'il y a eu la réforme Fillon. Aujourd'hui, qui est-ce qui me remet en cause la réforme Fillon Personne. À chaque fois qu'on a avancé non, dans la réforme personne. des retraites... Non, mais personne. Je veux dire aujourd'hui... — Vous exagérez. Parce que si on demandait aux gens la suite de la réforme, si c'est la suivante, c'est 65%. — bon. attendez. Attendez. — Donc personne, vous avez la réponse à votre question. — Personne ne remet en cause les réformes qui ont été faites, y compris par M. Hollande, que j'ai soutenu. Personne, parce que c'était nécessaire. Si elles n'avaient pas été faites, on serait dans le danger qui nous menace aujourd'hui on aurait alors là X milliards de déficit. Mais attendez, parce pourquoi donc, je, pourquoi si je vote la réforme attendez, attendez, la réponse a été faite, il n'y a pas besoin de la suivante. Si, si je suis votre raisonnement. Si, parce que la, parce que la donne a changé. Comme il n'y a pas, pas besoin de réformer, réformons, c'est ça votre lettre votre, votre, votre motime. Je vous explique non, calmement. C'est un peu tautologique votre histoire. Je vous histoire. explique calmement. Ce qui était vrai il y a 40 ans, quand la réforme a 60 ans, oui, il y a été votée. Il y avait pour nous une démographie favorable. Aujourd'hui, j'ai posé... C'était les mêmes arguments. Non, non, non, non, non, non, pas du tout. Laissez terminer la réponse. Pas du tout, pas du tout. Je vous pose euh, la question. Aujourd'hui, il y a je vous alors je l'ai dit, quand on va passer de 17 millions de retraités à plus de 20 millions de retraités, c'est-à-dire un tiers des Français à la retraite, pensez-vous que l'on puisse aujourd'hui travailler moins dans ce pays Oui. Vous pensez bon, Vous le pensez oui, vous en Je pense. pense bon, D'accord. Moi, je ne pas pas que le pas. Moi, que le, le pense penser, quoi, Je le défends politiquement. Bien, je, je suis pour la retraite à 60 ans, et bien, je suis pour qu'on la finance. Très bien. Voilà, mais j'entends bien. Mais oui, parce donc, que c'est une vous, question de financement. Vous, vous, ce vous ce voulez ni plus ni moins. Vous voulez la que financer par les et des impôts. C'est ça la question. Vous voulez la financer par les taxes et les impôts. Entre autres. Tout à fait aléatoire, parce que les profits aujourd'hui sont pas forcément les profits de demain. Les impôts sur telle ou telle activité qui dégringolerait demain mettraient les retraites à bas. Moi, ce que je vous dis. Quand je vous dis qu'elle est juste, je vous dis un hein, 20 millions de retraités demain, notre système ne nous le permet plus et tous les pays autour de nous l'ont compris. Deuxième chose, si vous pensez aujourd'hui qu'on peut continuer à avoir 15 milliards de déficit par an parce que c'est 15 milliards une année sur 10 ans, c'est 150 milliards. Moi, ce qui me paraît aujourd'hui juste, moi, ce qui me paraît juste aujourd'hui, hein, aujourd c'est de ne pas laisser à mes enfants et mes petits-enfants une France où ils auraient une retraite de peau de chagrin et où il y aurait... 100 ou 200 ou 300 ou 500 milliards de dettes supplémentaires. C'est ça ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle, malgré l'opinion des Français aujourd'hui de la retraite, eh bien je vais voter ce texte. — Et alors pourquoi vous ne votez pas des recettes supplémentaires si vous ne voulez pas laisser des retraites de peau de chagrin euh, aux, aux enfants qui, demain, seront des adultes et des futurs retraités Parce que c'est votre réforme qui va produire cela précisément, c'est-à-dire un allongement de la durée de cotisation et le fait que les gens partiront à la retraite, avec s'ils veulent partir au même âge qu'aujourd'hui, avec moins de retraite mécaniquement, ou sinon en moins bonne santé. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle ne s'améliore pas, elle recule, surtout vu l'état de l'hôpital public. Donc je rejoins le débat sur la question des super-profits. Non, non, c'est le même non, débat, la question sur les super-profits. Ah, ouais. On a posé la question 15 milliards 15 milliards, mais je vous les trouve euh, tout de suite Très bien D'accord C'est 56 milliards qui ont été versés au CAC 40 en dividendes. C'est 80 milliards d'évasion et de fraude fiscale par an, alors que vous, votre tout majorité... Chaud. Tout chaud. Non, non, c'est le même sujet. C'est de l'argent public qui échappe, Su qui échappe à l'impôt. C'est de l'argent qui devrait revenir dans les caisses de l'État. S'ils y étaient, on se poserait pas de questions. On serait en train de discuter est-ce qu'on préfère 69, euh, so 59 ans pardon, ou 60 ans, ou si on pourrait descendre à 58 ou à 57 ans et demi pour certaines professions. Voilà le beau débat que nous pourrions avoir pour le pays. Parce que peut-être que vous avez une vision du retraité euh, qui ne fait rien, qui ne sert à rien dans la société, qui est là euh, en train de profiter. Moi, c'est pas la vision que j'ai euh, du retraité. La personne qui est à la retraite continue d'être utile pour son pays, pour sa famille, je pour ses voisins, voisins et pour tout le reste. Non, non, mais Vous faites tout le débat, je veux bien ne pas répondre. Ah ne ben, répondez pas, alors, alors, pas, très bien, continuez. Non, non, continuez. Non, non. Je ne pas avoir le temps de répondre. Moi, j'essaie de vous répondre. J'entends bien votre discours sur les taxes, les super profits, etc. J'entends bien cela aujourd'hui. Mais je suis d'accord Ce que je voudrais... Vous répondre, si que vous le voyez. régime des retraites, c'est un régime par répartition qui fait que les retraites des retraités sont financées par les actifs et pas par des impôts. Quelque chose soit clair. Donc voilà. Oui. Alors quand vous avez dans la fonction publique aujourd'hui bah, moins d'actifs que de retraités, l'État met 30 milliards au bout. L'État voilà. met 30 milliards au bout. Mais tout, donc, ça, tout ça, c'est 30 milliards qu'on ne met pas à côté pour faire du développement économique, de la recherche, de l'innovation, d'accélation, d'emplois. – Mais quand la vous de l supprimez, quand vous supprimez la richesse, les impôts pour les pour grandes entreprises et, et qu'il nous manque de l'argent dans la caisse de l'État, quand votre voudrais, majorité fait, que fait que ça, c'est de l'argent qui nous manque. – Attendez, vous êtes en attendez, train de attendez, attendez. – Vous devriez pourtant. – l'état, laissez répondre un tout petit peu, monsieur. – En baissant les taxes, comme nous l'avons fait, et qu'en baissant les charges chez les entreprises, nous avons aujourd'hui, et vous ne le dites jamais, pas du tout, nous avons des recettes fiscal nettement supérieur à ce qu'il y avait par le passé. Très nettement. Et vous le savez. Mais non, vous ça n'a rien, rien à voir. C'est l'effet rebond du Covid. ça n'a rien à voir. Vous trompez radicalement. Mais, mais, mais pas du tout. C'est prouvé par A plus B. Aujourd'hui, comme il y a plus de gens qui travaillent, comme il y a plus de richesses, comme il y a plus de bénéfices, les gens payent plus d'impôts, plus de taxes, plus de cotisations. Eh ben, C'est pas, pas, pas vrai pas parce qu'ils sont mal payés et que les petits salaires sont exonérés de cotisations sociales par un certain nombre de niches fiscales. C'est ça la réalité aujourd'hui du fonctionnement économique. C'est que les bas salaires ne cotisent pas. C'est pour ça qu'il est urgent d'augmenter les salaires. Mais pourquoi vous ne parlez pas du chômage — Mais je vais vous en parler tout de Alors suite. Il faut augmenter les salaires. — Attendez, attendez. attendez. — Augmenter les pourquoi salaires, dire, veux... diminuer le temps de travail dans la journée, dans la semaine Très bien. et dans la vie. — Il faut augmenter les temps de travail. Il faut augmenter les salaires et travailler oui. moins. Très oui, bien. Exactement. Voilà, voilà. Voilà, exactement. Moi, et, bien. Vous savez, et vous savez bien comment on peut faire ça Ça va voilà, Et, bien. Vous, et bien. vous savez comment on peut, non, faire, on peut, ça on peut pas faire ça Je vais vous citer en un exemple. jean mais, mais vous voulez. Je ne un pas Vous je défendez parle. ce qu'il y a qu à part. C'est votre tout. projet politique pas parce que tout. vous pensez le ruissellement magique. Je n'ai jamais dit ça. comme ça problème. Vous êtes de gauche, M. Bernalicis. Contrairement à vous, oui. Vous êtes de gauche. Très bien. Bon. Moi, je ne vous permets pas de me juger. Je considère Je vous que vous le dites, mais vous n'êtes pas à me juger. Comme votre réforme qui n'est pas de gauche, qui est de droite. Écoutez-moi bien. Je vous dis que je suis de la que vous vous — Que voulez-vous dire Expliquez-moi alors pourquoi, si vous êtes de gauche, un pays voisin qui s'appelle l'Espagne, dans lequel le gouvernement est socialiste, et le ministre communiste des affaires sociales communistes vient de faire passer en Espagne la retraite à 66 ans et 3 mois. Ils sont de gauche, hein Comme vous et voilà, et eux, ils disent bah on est raisonnable, on veut assurer les retraites, on veut assurer l'équilibre, on veut assurer l'effort intergénérationnel et on le fait. Expliquez-moi ce comment ces gens Et après, on passera à un autre sujet. Je ne suis pas ça. député espagnol, voilà, mais je vois que ça vous intéresse l'Espagne, mais, mais, mais, mais je crois qu'ils sont tout en tout progrès tout par rapport à la situation antérieure. Non, non, eux non, vont ils dans la bonne direction. Eux vont à de... 60 Entendez. ans et moi travailler. Attendez, eux vont dans la bonne direction, contrairement à vous. Vous voulez aller plus loin, vous voulez à 67, après-demain. Bon, c'est très bien, c'est votre projet politique, ça vous regarde. On se mort doigts de ne pas être dans un état social comme la France, où. Les syndicats ont, ont, ont lutté dur, ont conquis le fait qu'il y ait des cotisations sociales, que les gens se payent leur retraite. D'accord C'est pas un cadeau. Non, ce pas, la pas la les charité. gens qui payent leur retraite, c'est la génération suivante qui paye la retraite, des oui, retraite Oui, Les gens, se payent, non. Oui, non. Les gens se payent leur retraite. Non. Oui, les gens, globalement, se payent leur retraite. gens les actifs aujourd'hui et les retraités d'aujourd'hui aussi. De retraités. Oui, oui, très il, il, bien. Je suis au courant, je sais comment fonctionne la répartition, M. Patria. Vous pour qui Du calme, crois que Il n'y a rien d'inflammant dans ce qu'il vous dit. Non, mais je sais que vous êtes spécialiste en exosquelette et en rien d'autre. C'est ça, ça dessus, votre projet de -à société. Non, pas du tout. Voilà, euh, je... a... sauf qu'il si y, y a des, des gens vous avez de qui réfléchissent, mes propos, d'interpréter ce que oui. j'ai dit par ailleurs. Alors, vous, vous, dites, avez, dites, vous avez l'attaque, vous vous le sarcasme, oui. la critique facile. Un ton vous aimez ça Vous êtes brillant en la matière. Je vous donne un master 2 en la matière. C'est gentil. franchement, ça n'est pas agréable. On passe pas par ce genre de, en tout cas, d'admonestation. Vous aviez encore un sujet. Le débat est animé, tant mieux, mais pas de mise en cause personnelle. Vous aviez un autre un autre sujet qui vous tient à, à cœur parce que vous êtes un spécialiste à la Commission des lois. – Exactement, c'est la question de la police judiciaire et de la réforme de la police dans son intégralité par sa départementalisation. Vous savez que deux de vos collègues, Nadine belluro et Jérôme Durin, viennent de rendre leur rapport, qui sont nos homologues. On a fait la même mission ici à l'Assemblée nationale avec Marie Guévenou. Et ils plaident, tout comme moi, pour un moratoire sur cette réforme en disant « Ce n'est pas le moment de réformer la police nationale », en tout cas tel que indiqué par Gérald Darmanin. Nous avons des grandes échéances, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques, en 2024, ce n'est pas le moment de déstabiliser l'institution judiciaire. Il y a eu encore aujourd'hui, ce matin, des rassemblements devant tous les services de la PJ euh, du pays où les agents de la police judiciaire, dont... Vous, vous Les meilleurs dites, enquêteurs un, du vous pays. Vous pouvez nous redire un tout petit mot du contenu de la réforme Eh bien, le contenu de la réforme, c'est de départementaliser. C'est-à-dire qu'il y a un chef unique de la police dans chaque département du pays, regroupant ceux qui font police aux frontières, ceux qui font police judiciaire, ceux qui font sécurité publique, ceux qui font renseignement euh, territorial. Tout ça, un seul et unique chef, là aujourd'hui, où nous avons des directions différentes, des emprises territoriales différentes et des budgets euh, qui sont différents. Euh, et donc, différents. quelle est votre question Ma question, c'est est-ce euh, que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un moratoire sur cette réforme de la réorganisation de la police et qu'on attende à, après les Jeux Olympiques à tout le moins, quand bien même on serait favorable au projet de Géraldine. Bon, – Alors Parce vous avez qu la question, dit. je vous donne la réponse. D'abord, euh, j'ai compris que vous étiez hostile à toute réforme. Donc c'est bien, vous ne voulez pas réformer, vous voulez mettre des impôts, des taxes, d'accord, mais pas de réforme. – Toutes les dès réformes qu fait, que vous faites, c'est différent. – Dès, dès qu'on qu veut faire une, une réforme, vous, vous, vous n'en voulez pas. – Ça va, vous de la France Insoumise, alors alors oui. de proposition de réforme, mais pas Vous n'en voulez pas. – Allez-y, allez-y, allez-y. Aujourd'hui, le constat a été fait qu'il y a des doublons, qu'il y a des paires de substances, qu'il y a des compléments qui peuvent être faits. Aujourd'hui, la police fonctionne en silo. De rapprocher les deux aujourd'hui, en respectant l'identité de la PJ, les moyens de la PJ et les financements de la PJ à côté, en les respectant. Aujourd'hui, en les faisant travailler ensemble, il s'agit de faire quoi Il s'agit de faire en sorte que la, la petite délinquance qui gagne, la délinquance qui gagne aujourd'hui, même la grande, qui gagne les petites villes, les cités à côté, puisse mieux fonctionner parce que les services fonctionneront mieux entre eux. D'ailleurs, tous les syndicats ne sont pas opposés aujourd'hui. Les expériences qui ont été menées sur le terrain dans certains départements montrent que ça peut fonctionner demain. Et le ministre a déjà dit qu'il accepterait qu'il y ait une direction interdépartementale pour le faire. Mais je pense qu'au moment, c'est justement, si on fait cette réforme, c'est pour la faire avant les Jeux olympiques et la Coupe du monde pour que la police soit plus efficace. Alors il n'est pas question aujourd'hui. Ma réponse, été non au moratoire. Non au moratoire aujourd'hui. Je pense que cette réforme, il faut la faire. Parce il faut la faire par des mesures. Pas d'abord pour de l'efficacité supplémentaire pour qu'il y ait plus d'efficacité, que chacun dans son métier soit bien soit bien fixé, rassuré. Et je crois que le, le ministre, M. Darmanin, les a déjà rassurés sur ce moyen. Donc je ne suis pas favorable à ce moratoire. Mais en réalité, la police judiciaire fonctionne déjà admirablement. Ce qu'on appelle police judiciaire, la direction centrale de la police judiciaire, a un taux d'élucidation extraordinaire, plus de 80 est déjà euh, très bien organisé sur l'eau du spectre. Il manque de moyens. Il ne demande pas à être pas fondu. Eux, Il mais, bien sûr qu'ils ne parlent mais non, entre non, eux vous savez très pour des policiers, pour des gens qui sont employés très... dans un bureau oui, et je... qui vont cacher. Vous vraiment, vous croyez vraiment ça ben, lisez le rapport de vos collègues. Lisez le rapport de vos collègues parlementaires. Il y a le rapport de Philippe Dominati aussi de la commission des finances qui était très intéressant qui est rentré au fond du sujet. Il faut qu'on sorte des... Le rapport des de mon collègue, line, est orienté de, euh, de, mon ami, le sénateur Jérôme Durand, était farouchement hostile à, depuis le début, donc il n'allait pas faire un rapport... Mais Mme ce n'était pas son cas. Très bien. Elle n'était pas du tout hostile à la réforme. Et d'ailleurs, moi-même, je suis pour réformer la police nationale. Encore une mais fois, pas je... Cette réforme-là. Ah, pas cette réforme-là, mais, mais, mais pour le coup... Mais pour le coup, à la limite, pour Écoutez-moi, pour qu'il y ait un chef unique de la police sur police aux frontières, voie publique, renseignement territorial, je comprends la logique opérationnelle. Je l'admets et j'y suis même favorable. Par contre, je suis favorable à ce qu'on sanctuarise la police judiciaire. Et ce n'est pas vrai qu'avec ce qu'a proposé le ministre avec des mots. Elle est sanctuarisée dans son identité. Non, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons cru. Totalement. totalement. Écoutez, on a respecter un peu le travail qui a été fait par les parlementaires, les auditions successives. Je respecte fait. surtout le travail qui a été fait par les ministres. Voilà, et en ben l'occurrence, ben j'ai bien compris. Merci. J'ai compris. Vous avez choisi non. votre camp, mais ça c'est dommage. Vous êtes avant tout parlementaire et pas euh, membre proche membre du gouvernement. Non, pas je ça... suis parlementaire qui soutient le gouvernement pour qu'il réussisse. Bah, parce que moi, vous voulez que la France surtout... soit à genoux. Moi, je veux que la France voilà. réussisse. Alors, allons-y. Continuez comme veux... ça. Non, je veux pas que la France soit à genoux. Vous avez je vais demander. Monsieur Le soit à genoux. Monsieur Le gouvernement retire sa réforme. Mélenchon a dit mettez l'économie à genoux. Si vous voulez vous payer le luxe d'avoir en plus des manifestations de policiers, en plus de celles de tout le reste du pays contre non. votre réforme des retraites, écoutez, débrouillez-vous. Voilà. – Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Euh, merci, merci beaucoup. Merci.